J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo chit-chat make-up. Oh, je le dis bien du premier coup, waouh! FAQ. Parce qu'en fait, je vous explique, j'ai brainstormé avec moi-même. Je me suis rendu compte que la meuf, c'est-à-dire moi, je pose pas pendant deux ans. Je reviens avec mes petites vidéos, pompe-pelop, Peut-être qu'on mette les choses à jour, vous aviez peut-être des questions. Donc je vous ai demandé sur Insta si vous aviez des questions, et effectivement il y a plein de questions qui sont venues. On va se maquiller ensemble pour passer de cette tête à cette tête-là. On est parti zé zé zé zé zé zé zé zé m'attacher un peu les cheveux parce qu'en fait ils m'ont un petit peu ceux-là. Je dirais niche je suis coiffée comme des dessous de bras là. Même mes dessous de bras sont mieux coiffés en fait. D'ailleurs, alors, alors, alors, alors... alors. On va commencer par cacher ses cernes de 1000 km. J'ai 26 ans, ça y est, je les sens. On va commencer par la première question. Vous êtes trop mignon à chaque fois que ce soit la première question c'est comment je vais, quel est mon mood actuel. En gros, comment ça va Il y a même quelqu'un qui m'a dit comment ça va vraiment à dire avec la voix. Donc je l'ai dit, je l'ai fait pour toi. J'ai oublié je sais pas faire deux choses à la fois en fait. C'est le principe pourtant du chat make-up c'est qu'il faut parler et se maquiller en ce même temps. Connasse sincèrement en ce moment ça va beaucoup mieux ceux qui me suivent euh, vraiment assidûment, euh, surtout sur insta j'en parlais voilà j'avais des petits soucis de santé mentale ces derniers temps je suis toujours suivie etc mais euh, le fait d'être suivi justement par une psychologue et un psychiatre et puis le travail que je fais sur moi fait que ça va beaucoup mieux honnêtement le fait d'avoir trouvé un travail on va en parler juste après m'aide aussi beaucoup parce que du coup ça me donne des projets dans la journée le fait d'avoir fait un tatouage pour ma maman je l'aime d'amour celui-là hein, ça m'aide aussi dans mon processus de Honnêtement, donc tout ça fait que en ce moment ça va. J'ai des périodes de bas hein, comme euh, voilà, comme tout le monde, pas tout rose tous les jours et c'est pas parfait, mais honnêtement ça va et je suis contente de pouvoir le dire. Donc merci d'avoir posé la question, vous êtes trop mignon. Alors, ensuite, je fais mon teint, donc je mélange deux produits la bébé crème, là, la super bébé crème de chez Herborian que j'aime trop. J'ai la teinte la plus claire et malgré tout, elle est trop foncée. Pensez aux gens qui ont une peau couleur cul comme moi, ok Et je me tartine la tronche et ensuite je réponds à une question. Je suis trop contente de filmer, ça faisait tellement longtemps, les gars. Putain, je suis trop contente, pardon. C'est la parenthèse, je suis heureuse, ok? Échanger dans les commentaires, moi j'adore lire les commentaires et y répondre. Bref, on va passer parce que j'ai eu, mais alors, une tonnes de questions sur mon nouveau travail. J'ai eu euh, ton travail, comment ça se passe Alors ce tab, ça se passe comment Est-ce que ton travail te plaît Ça se passe bien Comment se passe ton nouveau job Comment vous dire que j'ai eu 1000 questions à ce sujet Alors, on va en parler parce que c'est vrai que j'ai pas fait d'update ici, j'en ai parlé que sur Insta. Mais j'ai trouvé un travail et ça c'est assez fou. C'était... J'en pouvais plus, j'étais très contente. Et en plus j'ai trouvé un travail, euh, moi ça me va très bien, je suis à 50%. Donc je travaille 2 jours et demi dans la semaine pour l'instant. Ça me permet en fait de reprendre en 12 le travail, je suis ergonome, seulement ergonome. Je suis pas engagée en tant que psychologue. Je suis dans la fonction publique. Je dirais pas quel type de structure parce que bah voilà, sinon vous savez clairement où je travaille en fait. Donc je suis vacataire pour l'instant jusque fin juillet. Et en fait le but c'est de montrer à, cette, à cet établissement qu'il y a un besoin. Donc pour ça, en fait, j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne toutes les études de poste, etc. Pour avoir une pile monstrueuse et montrer « Oui, regardez, il y a besoin d'un ergonome, en fait, donc il nous faut un ergonome à plein temps. » est ce que je me plais, donc j'ai commencé début avril. À l'heure où je vous filme cette vidéo, nous sommes le 27 avril. Donc ça fait... c'est même pas... enfin c'est ma quatrième semaine. Demain, j'aurais fini ma quatrième semaine. Mais à mi-temps, ce qui veut dire c'est comme si à temps plein, j'avais fait deux semaines. Donc c'est compliqué de vous donner un avis hyper objectif. C'est compliqué de vous donner un avis... Euh... J'ai 50 demi dans ma tête, putain. Attendez. <rire> Alors, est-ce que ce travail me plaît Il y a énormément de choses qui me plaisent, je vais pas vous mentir, c'est pas une entreprise où je vais rester euh, des années et des années, ça c'est clair et net. Pour l'instant ça me convient très bien, très intéressant, j'apprends beaucoup de choses, je vais pas vous mentir, par contre j'ai vraiment le syndrome de l'imposteur, c'est terrible. J'ai l'impression de mal faire les choses, de pas savoir les faire. Bref, le bon gros syndrome de l'imposteur, tu vois. J'apprends plein de choses, j'arrive à, à me reprendre confiance en moi et à voir en fait que je suis capable de faire les choses. Notamment l'une des choses négatives de ce travail... Pardon je suis livrée à en même temps... Excusez-moi. Je suis employée seulement en tant qu'ergonome donc il me manque toute la partie psychologue du travail et ça ça me manque beaucoup en fait donc ça fait partie des choses négatives de ce job là et puis il y a d'autres choses après mais que je ne peux pas je peux pas tout dire sur euh, l'internet mondial. Il faut vraiment que je me dépêche parce qu'on va au flunch après avec ma grand-mère et euh, on est déjà à la bourre. Je me fais engueuler par mon père vous allez voir pendant la vidéo c'est sûr. J'y réponds maintenant ça va être très rapide Un monsieur plume dans ta vie Toujours pas, va me falloir que vous me donniez vos euh, conseils parce que là je ne comprends pas. Je suis à fond, je sur les applis de rencontre, ça y est, j'ai mis une mise. Les conversations ne sont pas intéressantes. Alors, c'est sûrement aussi de ma faute. Je, je remets pas la faute que sur le mec. Hein. Comment vous avez rencontré votre conjoint ou votre conjointe ah, Je suis désespérée. Donc je suis sur Tinder et fruit. Ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Bah mon père m'a envoyé sa pour me dire coucou on part manger Je finis vite Alors je vois tous les messages de ceux qui me disent Là j'ai un exemple, pas une question mais juste pour te dire que je suis super contente de te retrouver Je, je t'ai toujours adoré Gros cœur sur vous, oui, oui moi je fais les cœurs à l'ancienne ok, Je suis une daronne, vous avez pas idée comme moi Je suis contente de vous retrouver Même si on est un petit comité j'ai envie de dire maintenant euh, C'est une, une, enfin, une un comité trop bien Il y a deux questions sur mon nouveau tatouage Une qui demande La première session de tatouage a-t-elle été pire que la deuxième Douleur, émotion Et quelqu'un qui me dit peux tu nous en dire plus sur ton nouveau tatouage Deuxième rendez vous tatoueur signification. Déjà, le tatoueur c'est euh, Dot, créateur du salon de tatouage Lacer Paris sur Insta, je vous l'affiche là. Tatoueur euh, hyper pro, vraiment génial euh, rien à redire là-dessus, je suis désolée, je vais faire un trail liner, il va être raté c'est sûr parce que je parle en même temps. Voilà pour le tatoueur, moi je le recommande il fait un travail de dingue, on peut le voir enfin pour ceux qui aiment, euh, voilà le style et tout je viens de faire un point en plein milieu de ma paupière. Au niveau de la douleur, euh, le pire ça a été la deuxième séance parce que c'est là où je me suis fait tatouer l'épaule, tout le devant, et ça m'a défoncé, ça a duré que 3 heures de douleur horrible. Alors que la première session a duré 6 heures, et euh, la première session ce qui m'a fait plus mal c'était la partie là, euh, dans euh, enfin, le... t'as compris. paul là et le devant près de la clavicule. Horrible, mais ça vaut trop le coup. Je suis désolée, c'est tellement beau. Bon, je l'avais dit j'aurais raté le liner, ça passe. Sur la signification, euh, voilà, je vais pas en dire plus que c'est un tatouage pour ma maman. Il y a des éléments, voilà, il y a des fleurs, un papillon, une hirondelle. Ça, j'avoue que. Enfin, des fleurs, des pivoines. Ça, j'avoue que j'ai envie de le garder pour moi. Euh, je pense que vous pouvez le comprendre. Vous savez déjà que c'est pour ma maman, c'est déjà quelque chose de fort. Vous m'avez suivi sur Insta, vous savez que j'ai fait un nouveau petit tatouage aussi. On va pas le voir. De ce côté-là pour mon papa, mais je vous montre pas plus parce que vous avez qu'à qu me suivre sur Insta, ok Hello J'aimerais savoir tes musiques artistes préférées all-time et du moment. Alors, all-time, c'est facile, c'est Indochine et Queen. En ce moment, j'écoute beaucoup de variétés françaises. J'ai pris carrément sur dire une playlist, euh, n'oubliez pas les paroles, où il y a mille chansons de variétés françaises, et du coup, j'écoute à fond la variété française. Et j'aime beaucoup aussi euh, Rasputin. Ah, j'ai pu de qui Je sais pas, elle m'ambiance cette chanson. <rire> voilà <rire> J'aime bien aussi les chansons de Vianney, bref. Ah trop bien, quelqu'un qui me demande tu as accompli combien de souhaits sur ta liste Si vous, si vous n'avez pas suivi, je vous recommande trop de faire ça, c'est trop bien. En fait, en janvier, mais vous pouvez le faire euh, même maintenant. Moi je fais jamais de résolutions parce que les résolutions je trouve ça malsain et je sais que je les tiens jamais, et après à la fin de l'année, t'es déçu de toi, donc je trouve ça malsain. Par contre, j'ai fait une liste de souhaits en me disant si je remplis pas tous mes souhaits, c'est pas grave. Et en gros, vu que c'est l'année de mes 26 ans, je me suis dit je fais une liste de 26 souhaits. Je vais vous mettre un extrait de ma liste de ceux que j'ai déjà fait, et puis vous, vous allez voir le genre de souhait. Donc en fait j'ai mis des souhaits qui sont réalisés je me dis à la fin de l'année si j'ai pas tout réalisé c'est pas grave ça sera pour la liste de l'année prochaine la liste des 27 ans où il y aura 27 souhaits, 5 de fait je crois franchement je vous recommande de ouf il y en a plein sur insta qui m'ont dit que du coup ils l'ont fait je trouve ça trop bien parce qu'en fait ça vous donne des projets et ça, vous... ça met pas la pression en fait je trouve que c'est trop bien à faire moi ça m'aide ça de ouf quand je me dis j'ai envie de me faire plaisir mais je sais pas quoi faire ah mais ça je peux faire ça je peux faire ça je peux faire euh, vas-y je vais faire ça ça ça et ça me donne des projets pour l'année et, et je trouve ça trop trop cool. Alors il y en a qui me demandent tu souhaites déménager, prévois de quitter la région où Rennes te manquera trop. En fait je vous explique un peu mon projet par rapport à, à ça là j'ai tout fait en fait pour trouver un travail près de Rennes parce que je ne veux pas quitter la région euh, le fait d'avoir vécu à Besançon m'a bien appris un truc, bref ça me rappelle pas des bons souvenirs Besançon je vais pas vous mentir mais moi ça m'a appris en fait que je suis extrêmement famille, extrêmement extrêmement extrêmement, je le savais mais voilà que je le suis vraiment, vraiment, vraiment, et du coup j'ai besoin d'être proche de ma famille pour être heureuse. Donc si je déménage trop loin, c'est euh, pas possible pour moi. Donc clairement, je ne prévois pas de déménager de la région. Et en fait, mon projet logement, parce que je vis encore chez mon père, c'est que le jour où j'aurai un travail stable qui me plaît vraiment, avec un salaire stable, etc., je veux acheter une maison, voilà, ou la construire, enfin voilà, je veux propriétaire. Pourquoi J'ai la chance dans mon malheur, vu que ma maman est décédée, d'avoir eu un héritage et donc d'avoir un apport. Conséquent. Et en fait j'aimerais bien me construire une petite maison, genre entre 80 et 90 mètres carrés, mais une maison pour pout, -pout parce que pout, pout est un chat qui sort, on... donc il a besoin, euh... ou alors il faudrait un appart en rez-de-chaussée, mais c'est compliqué, euh, c'est compliqué. Donc je sais que quand j'aurai un vrai salaire, normalement je pourrais faire un prêt sans souci, donc en fait je déménagerai pour aller dans ma maison. C'est le plan. Après euh, ça se passera pas forcément comme ça, mais c'est vraiment mon goal quoi. Ah hyper intéressant ça ah on me demande un piercing ou un tatou que tu ne te ferais jamais. Ah, alors en tatouage c'est compliqué. Je pense que tout ce qui est tribal, ça, je le ferais jamais. Alors je ne critique pas hein. ceux qui en ont, ne prenez pas mal. C'est vraiment une question de goût. Hein. Peut-être que vous n'aimez pas mes tatouages, euh, ça c'est vraiment une question de goût. Pour Ce qui est tatouage en couleur, je pense sincèrement que je ne ferai jamais de tatouage en couleur. Ça ne me tente pas. Pour les tatouages, en gros c'est ça, et je pense que j'aurais du mal à faire un tatouage qui n'a pas de signification parce que tous mes tatouages ont une signification pour l'instant. Et pour ce qui est piercing, globalement tout ce qui est piercing du visage, je pense que je ne le ferai pas. Peut-être le nostril que je trouve très beau, mais j'ose pour l'instant, j'ose pas. Au niveau des oreilles et tout, franchement, je suis fermée à rien du tout. Prochain projet piercing, c'est le conche, le flat. Et j'ai moyen de me faire percer. Je ne peux pas prononcer le nom, mais. Euh... Vous avez compris quoi. Trop intéressant, comment te sens-tu vis-à-vis de ta reprise sur Insta et YouTube Est-ce que c'est comme tu te l'étais imaginé Plus simple, plus difficile. C'est beaucoup plus simple que ce que je me l'étais imaginé. En fait, je m'étais imaginé que déjà, il n'y aurait plus personne du tout. Que je me ferais harceler de messages de « Non, mais t'abuses, meuf, t'es partie pendant deux ans et tu reviens comme ça. » Pas du tout. J'ai eu que du love. J'avais peur aussi des statistiques, d'être très euh, déçue des statistiques parce que je me doutais qu'en partant en deux ans, YouTube allait cacher en gros mes vidéos, qu'il allait beaucoup de monde qui beaucoup de monde est parti de ma chaîne YouTube, c'est des abonnés et j'avais peur en fait que ça m'atteigne et en fait pas du tout. YouTube, je le prends vraiment aujourd'hui comme un loisir. Bah, je le vis hyper bien. Et je le vis beaucoup plus simplement que ce que je me l'étais imaginé. Je me suis même mise à TikTok, les gars. Enfin, genre, j'aurais jamais cru. Et ça me plaît, genre. Franchement, la reprise des réseaux sociaux, je l'ai beaucoup mieux vécu que ce que je l'aurais imaginé, en fait. Tu utilises quel site appli pour les pet sitting que tu fais Moi, j'utilise principalement les sites Holy Dog et Animote. C'est là que j'ai le plus de garde, en fait. Quels sont tes prochains projets tes prochains projets blablabla. Est-ce que je dis... dit Ouais, j'en ai un en tête que je vais faire depuis des années. C'est par rapport au roi lion. Je pense que ça sera plutôt vers la fin de l'année, cet automne, cet hiver. De la calligraphie, avec du floral, je pense, autour pour que ça soit pas un tatouage tout simple. Pour l'instant c'est tout, après je vais me calmer sur les tatouages puisque déjà ça coûte hyper cher et que moi à chaque fois mes projets sont hyper réfléchis je me suis quand même fait un bras complet. On va se calmer un petit peu. Je vais finir sur cette question Comment arrives-tu à gérer ton SSI Donc syndrome de l'intestin irritable si vous ne le savez pas je suis atteinte de ce syndrome là. Moi en gros les symptômes que j'ai c'est ballonnement, gaz à foison, oui on parle de paix ici et la diarrhée par les caca sur cette chaîne YouTube, c'est super. Qui a été diagnostiquée il y a environ un an par mon gastro-entérologue mais ça fait au moins 10 ans que j'ai les symptômes. Comment je le gère Bah, c'est des petites actions au quotidien. J'ai toujours de l'imodium sur moi. C'est quelque chose qui me rassure beaucoup psychologiquement. Et du coup, le psychologique joue beaucoup sur le syndrome de l'intestin irritable. Je prends des probiotiques en ce moment. Donc, avec euh, la marque Cure, c'est pas du tout en place de produit. J'ai quand même un code promo si ça vous intéresse. Mais en fait, c'est une marque de compléments alimentaires. Pourquoi je passe par ce site là plutôt que d'aller en pharmacie Parce que les probiotiques en pharmacie pour un mois, selon les pharmacies, la boîte elle coûte entre 30 et 40 euros. Moi, ma pharmacie c'est même 45 euros la boîte pour un mois. Et et on recommande de faire 3 mois de probiotiques pour le syndrome de l'intestin irritable. Comment te dire, j'ai pas envie de mettre 150 euros pour mon intestin. Alors que sur cure, pour un mois, c'est 9 euros. Moi, je prends aussi du coup, du zinc, du magnésium, en ce moment de la vitamine C. Je suis pas sponsor, ok Et globalement, c'est tout. En fait, j'ai appris à vivre avec. J'ai appris à voir quels aliments je ne digère pas. Ceux que je digère bien. J'apprends au fur et à mesure du temps. Voilà tout le monde, je pense que j'ai répondu au maximum de vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis trop contente de l'avoir filmée. Je vais essayer d'être plus régulière ces prochains temps parce que là j'ai été assez absente et ça me fait chier. Donc je vais essayer d'être plus régulière. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine je vous fais à tous et à toutes de très grands bisous. Ciao